Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise, euh, ce sont les Parenthèses et c'est le cinquième volet. On va discuter ici de ce qu'on a entamé la fois dernière, à savoir la, réduction, la question de la réduction du temps de travail. Alors on va préciser un petit peu ça et on va dire qu'on préfère parler de la réduction de, du temps de travail en situation d'emploi. Si on regarde l'évolution de, de ce qui s'est passé euh, en disant les années 70 et les années 80, on s'aperçoit que les slogans ont... Ont changé. On disait par exemple ne pas perdre sa vie à la gagner, travailler moins pour travailler tous, travailleurs exploités, égalité des droits. Tous ces slogans, on leur en a substitué d'autres à partir des années 80. Par exemple réussite professionnelle comme projet de vie, travailler plus pour gagner plus, chacun peut réussir dans la start-up nation, euh, les chômeurs des assistés, profiteurs, euh, égalité des chances. Clairement la bataille euh, la bataille culturelle a été battue ces années-là. Revenons donc sur la réduction du temps de travail. Prenons d'abord une précaution sémantique. Ne pas confondre travail et emploi. Le, le travail, c'est une valeur anthropologique de la relation de, de l'homme avec la nature. Alors que l'emploi, c'est un statut, c'est une situation statutaire de production d'une valeur monétaire et donc d'un revenu. Donc le travail, au sens anthropologique du terme, n'est pas réductible à l'emploi. Donc on parlera essentiellement des réductions du temps d'emploi. Rappelez aussi que c'est une revendication constante du mouvement ouvrier depuis la révolution industrielle. En 1981, loi limitant le travail des enfants à 12 heures par jour, pour les enfants de 12 à 16 ans. Loi de 1919, instituant la semaine des 48 heures et la journée de 8 heures. Euh, loi de 36, que tout le monde connaît, instituant donc la semaine des 40 heures et les congés payés. Ordonnance de 82, instituant la semaine des 39 heures. Et dernière en date, les lois Aubry concernant la semaine des 35. Et depuis, ça fait plus de 18 ans, euh, la réduction du temps de travail n'est plus à l'agenda euh, du débat public et des revendications politiques. Et ça, il faut le regretter. Pourquoi Parce qu'en économie, la question essentielle, c'est lorsqu'il y a des gains de productivité, c'est-à-dire arriver à produire tout autant, sinon plus, avec pratiquement moins de facteurs, eh bien, ça fait un supplément de richesse à distribuer. Donc, à qui va être distribuée cette richesse Alors, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, distribuer au consommateur, tout simplement par une baisse des prix. Deuxième possibilité, aux salariés, par une augmentation, par exemple, du, du taux horaire de travail. À l'entreprise, pour assurer son autofinancement. À l'État. Pour assurer les services de l'État, aux organismes sociaux pour assurer le financement de sécurité sociale ou alors aux actionnaires pour rémunérer leur, leur prise de risque. Cette problématique de répartition de, de, des gains de productivité cristallise les rapports sociaux et suivant le rapport de force d'une époque à l'autre eh bien il y a des affectations qui vont euh, donc être ce, ce qu'elles ont été et notamment on voit que depuis la révolution conservatrice des années 80 il y a une perte de l'attribution de ces gains de productivité aux salariés au profit essentiellement des, des actionnaires et non pas non plus au profit de, de l'état. D'autre part si on situe cette question de la réduction du temps de travail dans ce qu'on évoquait dans la parenthèse précédente concernant donc la révolution numérique qui va entraîner des réductions d'emplois, de, de, on va nous expliquer qu'il y a une forme de destruction créatrice et donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. S'il y a des emplois qui vont dis disparaître, il y a de nouveaux qui vont apparaître. La révolution numérique, on l'a expliqué, va entraîner une société duale, c'est-à-dire avec ceux qui ont un emploi, ceux qui n'en ont pas, et dans ceux qui en ont une, une hétérogénéité entre les postes hautement qualifiés et les postes très peu qualifiés. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, une proposition arrive donc opportunément, opportunément sur, la, sur la place, c'est celle de revenus euh, universel. Les néolibéraux qui ont tacté cette situation seraient plutôt favorables à euh, cette proposition. Pourquoi est-ce que cette proposition est dangereuse parce qu'elle ben, l'acte, le fait qu'il y a des gens qui sont privés d'emploi, donc il n'y a rien à dire, ou des gens qui auront un emploi très peu, très peu rémunéré parce que peu qualifié. Je crois qu'il faut reprendre actuellement le projet d'émancipation en reprenant cette idée de réduction du, du temps de travail en situation d'emploi, justement pour libérer du temps à consacrer au travail comme construction d'une œuvre, au sens de Hannah Arendt. Sachant que l'emploi n'est simplement qu'une validation monétaire du l'utilité social d'une activité. Il existe tellement d'autres euh, manières de créer des richesses qu'en situation d'emploi. Voilà pourquoi il nous faut ce temps, ce temps libéré. Et il serait urgent aussi de travailler à l'harmonisation des temps sociaux euh, au, au lieu de se dire qu'il y aurait une urgence d'ouvrir de, de les magasins le, le dimanche. C'est en ce sens qu'il faut comprendre les propositions de l'avenir en commun, puisqu'on remet à l'ordre du jour le fait d'assurer effectivement les 35 heures, d'aller vers les 32 heures, de, de rajouter une sixième semaine de congé payé, mais aussi de revenir sur une retraite à taux plein à 60 ans, mais en même temps aussi d'assurer par toute une série de mécanismes une garantie dignité de 1000 euros par mois, assurer la gratuité d'accès aux au premier mètre cube d'eau, au premier kilowatt euh, d'électricité, assurer une certaine gratuité des transports, gratuité des activités périscolaires, d'organiser un, un, un droit opposable à l'emploi et surtout ne pas aller vers ce piège qui serait le, le revenu parce qu'on est toujours un système capitaliste, il y a toujours un rapport conflictuel entre euh, ceux qui ont les propriétés du capital, la propriété du capital et ceux qui ne l'ont pas. Voilà, Bon, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, que vous allez utiliser le petit pouce bleu, que vous allez partager, commenter, que vous allez vous abonner à la chaîne, à notre chaîne YouTube, et puis en attendant, n'oubliez surtout pas que la guerre de position continue. Voilà, à la semaine prochaine, on parlera de Schumpeter et de la, et de la destruction créatrice. Allez, salut